Bonjour les amis, alors je voudrais vous donner des nouvelles de ma nouvelle formation au scalping donc, qui est terminée. Donc, je l'ai appelée euh, formation scalping 2.0. Pour faire suite à la formation scalping précédente, donc, euh, euh, qui, que je distribuais depuis euh, maintenant deux ans, j'ai eu euh, des centaines d'étudiants qui ont suivi cette première euh, formation scalping et j'ai eu beaucoup de retours donc, dans la formation 2.0. J'ai essayé de répondre euh, aux demandes de mes étudiants, euh, aux questions qu'ils euh, se posaient. Il y avait certains points qui n'étaient pas suffisamment clairs dans euh, la première formation. Elle n'était pas aussi bien structurée, donc j'ai tout retravaillé depuis zéro. Et j'ai fait donc euh, cette formation 2.0 qui est maintenant disponible. Euh, et si vous voulez l'acquérir, ben, vous recevez encore également les vidéos de la première euh, formation Donc vous avez déjà euh, maintenant pas mal de vidéos qui euh, permettent euh, aux étudiants d'arriver très rapidement à de bons résultats donc la formation 2.0 est bien structurée donc il y a quatre modules avec plusieurs vidéos dans chaque module et les retours de mes étudiants sont très bons donc j'ai offert cette formation 2.0 à tous les étudiants qui avaient acheté la première version de ma formation Scalping. Donc évidemment, ça leur a fait euh, très plaisir et euh, j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'e-mails euh, euh, qui me disaient qu'ils étaient très contents de cette deuxième formation, euh, qu'il y avait des points qui étaient nettement plus clairs pour eux maintenant. Donc euh, il est clair que les, les, les résultats vont suivre et je suis très heureux d'avoir euh, fait ça et d'avoir pu faire plaisir à tous ces étudiants. Donc si vous aussi, vous voulez acquérir euh, une version de ma formation au scalping, vous avez un lien ici au-dessus vers euh, mes formations et vous les recevez immédiatement donc vous pouvez payer soit par paypal, soit par euh, carte bancaire, soit encore par virement et vous recevez immédiatement euh, des, des emails avec les liens vers ces formations vous pouvez donc euh, euh, vous pouvez regarder cette, ces vidéos en ligne vous pouvez également les télécharger. Dans la version 2, il y a également des supports PDF. Donc vous avez vraiment euh, euh, tous les éléments pour réussir euh, avec cette méthode de scalping, qui, je vous le rappelle, euh, a pour but de gagner entre 1 et 3 de votre capital par jour. Et euh, elle donne, euh, normalement, si vous impliquez bien à la méthode, entre 90 et 100 de trades gagnants tous les jours. Donc euh, j'ai mis du temps à la mettre au point. J'ai mis du temps à l'améliorer euh, dans cette version 2.0 mais euh, je pense que c'est un succès et que si vous aussi vous voulez du succès en trading euh, vous devriez euh, acquérir euh, cette version de ma méthode de scalping. Donc Le scalping pour moi c'est la meilleure méthode. Pourquoi D'une part si vous êtes bon en scalping vous pouvez trader sur n'importe quelle unité de temps. Vous aurez les, les, les, les mécanismes rapide qu'on acquiert en faisant du trading rapide donc qui est le scalping et automatiquement vous comprendrez comment ça fonctionne à plus long terme à moyen terme mais euh, il est clair que si vous regardez les marchés et changent de direction très rapidement euh, il vaut mieux trader à très court terme donc ça euh, il y a énormément de traders qui l'ont compris et qui se focalisent euh, sur le scalping donc si vous vous êtes encore euh, indécis sur, euh, sur le timing à utiliser, bon, vous allez peut-être dire euh, que c'est stressant le scalping. Eh bien non, au contraire, le scalping vous permet de sortir rapidement d'une position, donc vous n'êtes pas stressé. Euh, vous savez, moi j'ai testé hein, des, des, du trading euh, sur plus long terme, euh, même laisser des positions ouvertes euh, au-delà de 24 heures, et je me levais la nuit pour aller voir où étaient mes positions. Hein. Donc Dire que le scalping est plus stressant, je crois que ce n'est pas vraiment euh, la réalité. Donc il vaut mieux une méthode euh, de trading qui vous permet de prendre des petits trades, d'accumuler les gains et d'arriver tous les jours à, à de bons résultats, plutôt que de faire des grosses pertes euh, ou des gros gains, mais euh, euh, plutôt aléatoires lorsqu'on choisit du day trading ou du swing trading. Un autre avantage du scalping également, c'est que vous pouvez trader avec un très petit capital. Donc vous pouvez ouvrir un compte de 500 euros, de 1000 euros, de 5000 euros selon vos moyens et trader vraiment des, des micro-lots, donc euh, vous risquez que quelques centimes, euh, que quelques euros et euh, ça euh, avec la plateforme MT4 que je vous recommande parce qu'il euh, y en a beaucoup qui essayent de démarrer le trading avec des plateformes où euh, on vous demande d'investir quand même des sommes importantes, où vous risquez euh, 25 euros par pips, euh, moi je vous conseille quand même pas ça si vous êtes euh, débutant en trading, hein, à moins que vous ayez beaucoup de, beaucoup de sous à perte, mais euh, il vaut mieux euh, d'abord euh, trader avec des petites sommes, avec un petit risque, et vous aurez euh, tout le succès que je vous souhaite. Voilà, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la. Et si vous n'êtes pas encore inscrit euh, à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Et cliquez sur la petite cloche ici en dessous. Vous recevrez un email lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, à très bientôt, au revoir.